Bonjour et bienvenue, je suis Laetitia, je suis Beauty Guy depuis le lancement de LimeLife en France donc en 2018. Je viens aujourd'hui vous parler de tout ce qui touche à la rémunération, à comment on gagne sa vie chez LimeLife et bien plus, parce que oui, il y a plus de choses que ça. Donc parlons rémunération avec LimeLife. Lime Life offre une opportunité modulable, adaptée à chacun et avec un champ de possibilités incroyable et ça aussi au niveau rémunération. Et vous pouvez avoir une rémunération illimitée. Ça va dépendre de votre travail, ça va dépendre euh, de l'énergie que vous allez y mettre, de la régularité que vous allez y mettre... Chez LimeLife, on va avoir deux axes différents pour la rémunération. La première, ça va être les ventes personnelles. Les ventes personnelles, c'est ben, tous les produits que vous, vous conseillez à des clientes et que euh, vous vendez sur votre boutique en ligne à vous. Euh, donc euh, sur ces ventes, en fait, on va toucher euh, sur une base de 20% sur le prix hors taxe du, de chaque produit. Et ces commissions vont être revalorisées jusqu'à 35%. Voilà, on va être aussi euh, amené à pouvoir avoir des bonus, des bonus qui se mettent sous plusieurs formes, euh, dont euh, les points, les points qu'on peut gagner. Donc euh, sous, on a euh, beaucoup de points qu'on peut gagner euh, quand on commence chez LimeLife. Et puis à la suite, tout le long, euh, tous les chaque mois, on peut gagner des points. Les points c'est quoi C'est euh, par exemple un point, c'est un euro que l'on peut dépenser dans notre propre boutique, soit pour se faire plaisir. Soit pour euh, ben, pouvoir étendre un peu plus son kit euh, de démarrage, choisir de, de prendre la nouvelle gamme qui, qui sort, euh, un nouveau produit, un produit que vous ne connaissez pas. Voilà, pour pouvoir le tester, euh, en parler à vos clientes, avoir l'odeur, la texture, etc. Et aussi, par exemple... Euh, et ben, renouveler votre routine de soins. Euh, vraiment, c'est à vous de, de, de, le, ben, de les utiliser comme vous le souhaitez. Donc, on va voir aussi les incentives. Donc, les incentives, c'est basé aussi sur nos ventes personnelles, euh, suivant la hauteur de de nos ventes, euh, nous pouvons accéder à plusieurs cadeaux. Alors, je dirais des cadeaux, mais c'est plus une reconnaissance de tout l'effort ou tout le travail qu'on met pour euh, notre entreprise. Et c'est souvent des super, euh, des super euh, incentives. Ça peut être euh, de plusieurs manières différentes. Ça peut être des outils pour notre... Euh, pour notre euh, entreprise Donc comme euh, une mallette pour transporter nos, nos produits, euh, ça peut être euh, un pot pour nos pinceaux, mais ça peut être aussi des pinceaux, ça peut être des produits de vente, ça peut être euh, un bon d'achat pour, euh, pour, pour créer nos, euh, nos cartes de visite, pour les imprimer. Euh, ça peut être... alors c'est toujours des cadeaux très utiles et très qualitatifs et euh, ça peut être aussi pour le plaisir donc euh, par exemple l'année dernière pour l'été on avait des sacs de plage ça peut être aussi euh, du cash en fait de l'argent ça peut être des points ça peut être beaucoup de choses c'est comme si quelque part euh, vous vous offrez un cadeau en travaillant euh, sauf que là du coup c'est Limelife qui vous l'envoie et qui, euh, qui vous l'offre souvent je fais ça je, je, fais une... je, je me fais une petite attention à moi pour me féliciter euh, du travail que j'ai accompli, d'une sortie de zone de confort, etc. Et souvent le cadeau de chez LimeLife, euh, mon incentive du moins, arrive avant que je me l'offre. Euh, et je trouve, je trouve ça génial parce que du coup c'est vraiment euh, euh, travailler dans une positivité euh, à, chaque, euh, à chaque instant. Le deuxième axe de rémunération, ça va être le développement d'une équipe. Alors, c'est pas toujours évident pour chacune. Moi-même, au début, je ne pensais pas avoir une équipe tout de suite et finalement, ça s'est fait assez vite. Et depuis, j'y ai pris goût. Je trouve que c'est un moteur, en fait, pour son entreprise et pour nous-mêmes. Euh, ça nous donne de l'énergie. On se découvre de nouvelles facettes, de nouvelles compétences. On prend beaucoup confiance en soi. Donc c'est quelque chose que qu'il faut connaître, je pense. Mais en tout cas, c'est le deuxième axe de rémunération. Donc on va en parler. Euh, donc quand on développe une équipe, on est là pour guider, pour coacher, pour accompagner euh, les personnes qui veulent développer une entreprise. Et tout ce petit temps-là qu'on prend pour chacune, pour chacun, et bien LimeLife décide de, de, nous, de nous rémunérer. C'est pour ça qu'on a des commissions sur les ventes de nos équipes. Donc en développant une équipe, ça va mettre une autre dimension à votre entreprise parce que ça va vous ouvrir des avantages de rémunération qui vous aident à développer votre entreprise financièrement. Et quand on englobe les deux axes, euh, Lime Life va encore plus loin. Quand je vous parlais de l'importance de se faire euh, une attention ou un cadeau pour se féliciter et s'encourager, Lime Life vient encore euh, ajouter le getaway. Le getaway, c'est un voyage en fait euh, que l'on peut gagner euh, avec nos ventes personnelles et avec notre travail d'équipe. Et Lime Life nous offre la possibilité de partir en voyage, de s'offrir un moment de détente, de relâcher, de recharger les batteries. L'année dernière c'était à Majorque dans un hôtel 5 étoiles il me semble et cette année c'est en Grèce. Alors voilà ce que j'aime chez Lime Life c'est ça, c'est que euh, avant même qu'on pense à nous faire un cadeau, la MLife est toujours là à faire des petites attentions en plus de la rémunération, des commissions, etc. Tout s'ajoute en fait et euh, je trouve que c'est un vrai bonheur moi de, de travailler dans, dans la positivité comme ça. C'est-à-dire que ben, quand on va travailler plus un certain mois, on va avoir plus de commissions et ça, ça va être illimité, sans plafond et avec euh, de superbes cadeaux en prime euh, qui, qui s'ajoutent donc pour résumer euh, donc pour résumer on a le premier axe qui est la vente personnelle à hauteur de 20 à 35 de commission, plus des bonus plus des points les incentives de vente qui sont tous les mois avec toujours des cadeaux de qualité euh, des produits du cash euh, des outils du matériel euh, et euh, le getaway, le voyage, pour aller se reposer après une année de, de bon travail euh, où on a développé son entreprise et on a fait grandir notre entreprise. Voilà, moi je trouve ça génial. Donc euh, j'espère que je vous aurai un peu plus éclairé sur tout ça et que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à bientôt. Salut